Bonjour, chers élèves de la classe C1, deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré, L'Arbre au mot. C'est une autre façon d'enseigner la langue française. Alors cette fois, on va voir lecture compréhension. Allons-y s'il vous plaît votre page de lecture 50 prenez s'il vous plaît votre page de lecture page 50 même pas peur je vous laisse quelques moments observer cette page de lecture regardez alors un peu euh, regardez, c'est une image, c'est une illustration. Voici un jeune garçon, un jeune garçon qui regarde à travers la fenêtre vers l'extérieur. Il est à l'intérieur, il est dans sa chambre. Il regarde à travers la fenêtre, vers l'extérieur. Et là, malheureusement, un regard vraiment triste. Et là, vraiment, un regard vraiment triste. Alors, d'après le titre, même pas peur on voit tout simplement que ce jeune garçon a vraiment peur. Mais elle a peur de quoi Elle a peur de quoi Alors, qui a écrit euh, ce texte C'est Geneviève Rousseau. Bien sûr, le titre, c'est « Même pas peur ». Et l'image représente le titre « Même pas peur ». C'est un texte de Geneviève Rousseau. Geneviève Rousseau, c'est l'auteur de ce texte. Alors, euh, d'après la lecture, il y a deux parties. Alors, euh, il y a deux parties de ce texte. La première partie commence de la ligne 1 jusqu'à la ligne 29 c'est ici et la deuxième partie c'est un dialogue de la ligne 30 jusqu'à la fin alors de quoi va-t-on parler dans ce texte de quoi va de quoi va-t-on parler dans ce texte Je vous laisse réfléchir un moment. Oui. Bien sûr, on va parler de ce jeune garçon. Est-ce qu'elle a vraiment peur Si elle a peur vraiment, mais de quoi Allons-y. Alors, c'est un récit. Qui, qui, va, euh, qui va parler d'une histoire qui aborde le thème de la peur. La peur. Même pas peur. Ce soir, Martin va dormir chez Lola. Lola est toute contente de voir Martin. Voilà ma chambre, dit-elle. Les murs et le plafond sont peints en bleu. Sur le plafond, il y a plein d'étoiles. C'est très joli. Martin regarde par la fenêtre. Martin regarde par la fenêtre dehors. Il fait déjà sombre. Il fait déjà noir. Sombre veut dire noir. Le petit garçon frissonne et n'aime pas le noir. Le petit garçon frissonne et n'aime pas le noir. Martin ouvre son sac. Et sort ses affaires. Il dépose sa trousse de toilette sur le bord du lavabo. et étale son pyjama sur le lit. « Tu as peur du noir ?»« Tu as peur du noir ?» demande Lola. En voyant la veilleuse, en voyant la veilleuse de Martin. Martin ne sait pas quoi répondre. Quand il joue avec Lola, elle appelle toujours le chevalier courageux. Que va-t-elle penser si elle sait qu'elle a peur du noir Que va-t-elle penser si elle sait qu'elle a peur du noir Que va-t-elle penser c'est elle sait qu'elle a peur du noir. Martin fait semblant de ne pas avoir entendu la question. Mais Lola attend une réponse. Martin n'ose pas dire oui. oui. Eh non, c'est juste pour euh, te la montrer. Regarde comme elle éclaire bien. Et il branche la petite lampe dans la prise de courant, mais la veilleuse ne s'allume pas. Deuxième partie maintenant. Que se passe-t-il? demande Lola. Je ne sais pas. Il est peut-être un problème dans la prise. Non. C'est toujours là qu'on branche l'aspirateur. C'est à l'ambre qui a un problème. Attends, on va demander à papa. L'ampoule est fichue, dit le papa de Lola. Ce n'est pas grave, dit Lola. On n'en a pas besoin. Hein, Martin? Et non, non. Mettez-vous en pyjama, dit papa. Après, je vous raconterai une histoire. Chouette, crie Lila. Martin a une grosse boule dans la gorge. Martin a une, a une grosse boule dans la gorge. Le papa de Lola le regarde. « Tu sais, on peut laisser la lumière dans le couloir, » dit-il à Martin. « Tu sais, on peut laisser la lumière dans le couloir. »« Papa, on n'est plus des bébés, » dit Lola. Et Martin, elle est super courageuse. Et Martin... Elle est super courageuse. Même pas peur. Je viens de raconter cette histoire qui raconte euh, un récit d'un jeune garçon. C'est Martin avec son ami Lula et le papa de Lula. Alors ce garçon a vraiment peur du noir. Mais il n'ose pas dire cela à son ami. Là, car il appelle toujours le chevalier courageux. Alors, pour ne pas avoir peur, il porte avec lui une veilleuse qu'elle laisse toute la nuit allumée. Mais cette fois, elle ne marche pas. J'explique quelques mots de vie difficile. On dit il fait déjà sombre. Alors pendant la nuit ou le soir, là. Euh, Lorsque la nuit tombe elle fait noir, il fait sombre, il fait noir. Le petit garçon frissonne. Alors frissonner, on a deux façons. On a deux cas. Ouais, il fait froid en hiver elle fait très froid on frissonne on tremble de froid ou euh, peur lorsqu'on a vraiment peur on frissonne le petit garçon frissonne le petit garçon tremble de peur alors frissonner ça veut dire trembler de froid ou de peur alors lola Dit, la, euh, dit toujours à son ami euh, Martin, il appelle le Chevalier Courage. Qu que ça veut dire Chevalier Alors, Chevalier ça veut dire ici très courageux. Le Chevalier courageux, ça veut dire Martin qui est très courageux. Alors, Martin n'a pas peur du, du noir, n'a pas peur de noir ou d'autre, d'après Lola. Mais est-ce que c'est juste? Un chevalier, c'est l'équivalent de très courageux. Très courageux. Alors, Martin, pour éviter cela, il fait semblant de ne pas avoir entendu la question. Que va-t-elle penser si elle sait qu'elle a peur du noir? Tu as peur du noir? Tu as peur du noir? Martin fait semblant de ne pas avoir entendu cette question. Ça veut dire, il fait comme s'il si n'a pas entendu la question de Lola. Il fait comme s'il si n'a pas entendu la question de Lola. Je comprends. Voici les questions. Il y a cinq questions. Où dort Martin ce soir? Où dort Martin ce soir? Oui? Est-ce que, Est que vous avez une réponse? Où dort Martin ce soir? Alors, la réponse est, ce soir, Martin passe la nuit à la maison de son ami Lula. De quoi Martin a-t-il peur De quoi Martin a-t-il peur Il a peur de quoi, d'après le texte Est-ce que vous avez une réponse oui, c'est très bien. Il a peur du noir. Et il fait déjà noir à l'extérieur. Et Martin regarde par la fenêtre avec ses regards tristes. De quoi Martin a-t-il peur Il a peur de noir. De quoi a besoin Martin pour ne pas avoir peur Il a bien sûr apporté quelque chose dans sa trousse, de toile, dans sa trousse. De quoi a besoin Martin pour ne pas avoir peur? Il a besoin bien sûr d'une veilleuse, c'est très bien, d'une veilleuse, une veilleuse. Mais, quel est le problème avec cet objet? La veilleuse ne s'allume pas. La lampe ne marche plus. D'après le papa de Lula, il dit que la lampe, l'ampoule est fichue. L'ampoule est fichue. La lampe ne marche plus. Alors la veilleuse ne s'allume pas. Est-ce que Martin dit la vérité à ce propos à Lula qu'elle a vraiment peur de, du noir. Oui ou non Martin n'avoue pas sa peur à Lula et le croit courageux comme un chevalier. Et toi As-tu peur du noir Oui ou non Te faut-il une veilleuse pour t'endormir Je vous laisse bien sûr répondre à cette question dans la classe. Et toi, as-tu peur du noir Te faut-il une veilleuse pour t'endormir Alors, où dort Martin ce soir La réponse est, ce soir Martin passe la nuit à la maison de son ami Blanc. De quoi Martin a-t-il peur Il a peur du noir. De quoi a besoin Martin pour ne pas avoir peur Il a besoin d'une veilleuse. Quel est le problème avec ce... Euh, de, oui, quel est le, le problème avec ce, la veilleuse, ne ne est pas. L'ampoule est fichue, la lampe ne marche plus. Martin avoue-t-il sa peur à Lola Et pourquoi Il n'avoue pas sa peur à Lola. Alors il laisse toujours Lola le croire courageux comme un chevalier. Alors, on termine avec vocabulaire passe 51. Prenez, s'il vous plaît, passe 51, vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Les mots du texte m'aiment pas peur. Je recopie, puis je coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Le petit garçon frissonne. Le petit garçon frissonne. Frissonne veut dire rit, dort ou tremble. En voyant la veilleuse de Martin. Est-ce que c'est la lampe, le doudou ou la couverture? Alors frissonne veut dire tremble. Le petit garçon frissonne, le petit garçon tremble. La veilleuse ici veut dire la lampe. En voyant la veilleuse de Martin veut dire la lampe. Les mots de l'amitié. Dans la liste c'est dessous on recopie les mots qui te font penser à l'amitié. Alors, il y a... Par exemple, sympa, méchant, rire, jeu, travail, céder, bagarre, parler, entendre, aimer et détester. Alors, il y a sympa. Il y a rire. Sympa, rire, méchant. Non, sympa, rire, jeu, euh, travail, et on travaille ensemble. Les amis travaillent toujours ensemble. Céder, oui. Bagarre, non. Alors, méchant, bagarre, non. Parler, oui. Entente, oui. Ça veut dire accord entre les deux. Aimer. Voilà. Détester, non. Alors, détester, bagarre, et méchant, il faut barrer ces trois. Alors, sympa, rire, jeu, travail, céder, parler, entendre, aimer. Ce sont des mots... Qui font penser aux autres, à l'amitié. Alors, cherche dans la grille les cinq mots qui veulent dire amis. en les. Alors, camarade. Euh, C'est un peu difficile. C'est complice. C'est compagnon. Et... C'est coupant, regardez, oh coupant, copain, copain, et potes. Alors, je répète, camarade, complice, compagnon. et copains et copains ici alors il y a cinq camarades complices compagnons potes copains alors ce sont des synonymes de amis camarades complices compagnons potes et copains alors c'est fini pour aujourd'hui euh, vous pouvez répéter plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la compréhension totale À la prochaine vidéo. Merci.